bonjour à tous et bienvenue sur Évangile lumière je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 5 au 11 décembre 2022 pour ce faire vous avez toujours le choix entre deux tas donc le tas numéro 1 ce sera des petits cadeaux représentés par ce petit oiseau sur une branche et le tas numéro 2 c'est la relaxation avec la pleine lune ta numéro 1, cadeau, blessing ou relaxation, ta numéro 2. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Par quoi est représentée la semaine qui arrive Hop Allez Semaine du tas numéro 1, Blessing. Par quoi est-elle représentée Alors, on a, oh bah tiens, oh, comme par hasard, alors on a la carte des cadeaux et là on a un cadeau avec la réussite. Donc, vous allez obtenir quelque chose d'important cette semaine, il y a euh, des bénédictions dans l'air. Euh, ça sera comme une réussite pour vous en tout cas, ce sera positif. Si vous recevez... Si on vous donne une occasion, une opportunité, une ouverture, c'est positif parce que vous réussirez grâce à ça. Euh, ça peut être un cadeau du ciel, vraiment. Hein. Alors, messieurs, on a l'inaptitude, l'opportunité, justement, <rire> Et ben voilà, de trouver la clé, la solution. C'est-à-dire que, messieurs, vous avez une situation dont vous vous sentez incapable, vous vous sentez peut-être inutile, et puis là, il y a tout d'un coup une opportunité, une offre de déverrouiller, euh, une offre d'une ouverture, justement, avec la clé, c'est le destin, c'est l'ouverture, c'est la proposition qui va déverrouiller justement cette incapacité d'aller de l'avant, d'obtenir ce que vous voulez, euh, de vous sentir peut-être un petit peu plus... Plus serein parce que vous avez euh, le moyen de vous en sortir cette semaine suite à une difficulté ou une impression de ne pas être à la hauteur. C'est bien. Voilà le cadeau déjà pour monsieur. La femme. On a les excès, les doutes. Bah tiens. Et on a la purification, le soulagement. Alors, mesdames, vous allez passer, vous allez ou vous êtes déjà passé par une période excessive, c'est-à-dire peut-être excessivement euh, incertaine. Euh, alors, je vois des personnes qui se, qui se tracassent de trop. Voilà, c'est lié au doute. C'est peut-être que vous êtes dans la colère, que vous êtes dans une tristesse et que du coup, ça provoque des doutes dans votre tête. Mais là, on va être dans une, une période de soulagement avec la purification. Vous allez vous alléger. Peut-être euh, après une période où vous avez cru peut-être voir tout en noir, pareil, ça peut être une, une incertitude sur une, une situation, mais ça a tellement mouliné que vous vous êtes fait euh, une montagne et que pour le coup, ça va aller en s'allégeant, ça va aller en diminuant. Vous allez épurer cette période d'excès, vous allez arrêter certainement d'être trop suspicieuse ou trop incertaine ou trop euh, dans votre tête, confuse, etc. Alors, c'est peut-être des, des excès qui ne viennent pas de vous, qui viennent de l'extérieur, mais on voit qu'il y a un allègement. On a encore la pleine lune <rire> qui apparaît. Alors, la santé, votre santé. Alors, votre santé la semaine. Vous ouais, voyez, on a un ennemi. Donc, Dans votre santé, vous avez dû faire quelque chose qui n'allait pas où vous avez une expérience négative, mais vous avez l'intuition. Ah, ben voilà, c'est pareil, hein, ça, ça prend le chemin en fait. C'est drôle parce que ça commence par le négatif, ça le commence par une incertitude ici, hein, une problématique de ne pas pouvoir, de, de, de ne pas y arriver. Et là c'est pareil, c'est un petit peu les excès, la colère, euh, tous les, les péchés capitaux, et qui vous mènent dans une, une incertitude. Chut, titi Excusez-moi, il voit un chat à la télé. Et, euh, du, coup, <rire> et, euh, et du coup, là, on voit que l'ennemi, ben, vous prenez conscience qu'en fait, finalement, vous êtes équilibré malgré euh, les, les oppositions, malgré les rivalités, malgré euh, le mal, l'ombre. Vous voyez clair et vous restez euh, euh, stable, j'ai envie de dire. Votre stabilité, elle est toujours là. Bon, ça peut être une personne, une entité qui est présente dans vos énergies et vous avez la capacité de vous en débarrasser pour retrouver l'équilibre. Vous voyez clair par rapport à cette énergie noire et vous vous débarrassez du nombre aussi parce que votre clairvoyance est plus puissante. Alors, ce que j'entends aussi, c'est des personnes ici qui seront hyper protégées contre le mal et quoi qu'on leur fasse, elles ne seront pas atteintes. Elles y verront toujours clair. Alors, on a l'amour. Sur le premier tas, l'amour. Eh oui de ce fait, on a des cadeaux de l'univers. Pourquoi Parce que vous êtes une personne peut-être qui, qui, qui euh, a un bon cœur. Peut-être c'est une personne qui n'a pas de méchanceté en vous et, et, et de ce fait, vous êtes protégé. Voilà, l'amour protège de l'ombre, de on va dire ça comme ça. Allez, on, a, on continue. Les amours pour euh, le tas numéro 1. Les amours, la semaine du 5... Oh, 11, c'est ça Alors, oups, un petit peu de solitude, un petit peu d'isolement, on va dire. Oh, mais c'est un chemin sur lequel vous êtes pour prendre conscience. Alors, certaines personnes vont se retrouver un petit peu plus éloignées, rejetées, ou se sentir plus ou moins seules, ou dans une période un petit peu d'isolement, de célibat, mais c'est leur chemin. En fait, vous avez besoin de solitude, à mon avis, pour comprendre quelque chose, pour le mettre en lumière, pour être en connexion avec Dieu. Hein, pour être en connexion avec la vérité, avec le chakra euh... <rire> le chakra couronne. Euh, Désolée, dans ma tête, c'est tout le temps le wifi qui arrive. Donc, il euh, faut que je traduise. Wifi, ah oui, c'est couronne. Donc oui, celui qui se connecte justement à l'univers, qui se connecte à ce que vous recevez. Euh, donc, certainement aussi que vous allez recevoir des messages euh, de par cette connexion sur, en étant seul. Oh, on a la fidélité Donc, vous êtes au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire avec la bonne personne. Si vous doutez de la relation, on me dit que vous allez prendre conscience de sa fidélité, de son intégrité, de sa sincérité. De sa sincérité. Euh, ça peut être aussi des célibataires qui font le, le travail en tant que célibataires et qui prennent conscience qu'ils qu veulent de la solidité, qu'ils veulent de l'intégrité dans une relation amoureuse prochaine, si vous êtes célibataire. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui prend conscience de l'importance aussi de l'autre. Voilà que cette personne, elle en vaut la peine, que vous méritez la, la fidélité ou que vous ne voulez que de la fidélité et de l'intégrité. Donc c'est un passage euh, d'isolement, mais nécessaire pour vous connecter à l'univers et pour vous dire Ok, ça, cette personne, je peux lui faire confiance ou moi, je veux de l'intégrité. Si vous n'avez personne dans le cœur. Alors la maison, le foyer. Vous prenez conscience que cette personne elle vous est fidèle aussi alors on y va naissance pardon peur Ah, il y a quelque chose de nouveau qui commence apparemment c'est une demande de pardon sur des peurs qui ont été euh, certainement dans le passé vous avez euh, un projet ici dans votre couple dans votre famille c'est de demander pardon à cause de vos peurs à cause de ces peurs ou alors c'est c'est une personne qui était en insécurité depuis longtemps et qui a causé beaucoup de tort dans votre relation, dans votre situation. Et du coup, vous allez lui pardonner. Vous abordez un nouveau cycle de pardon sur des peurs qui ont été euh, peut-être plus fortes qu'elles. Hein, parce qu'on a une insécurité, on a des, du karma, on a des expériences plus ou moins mauvaises. Et on voit tout en noir. Donc là, là voilà, pardonnez les personnes qui sont dans, ces, dans cet état d'esprit de peur. Parce que les, la peur, c'est contraire à quoi C'est contraire à l'amour. À la confiance, l'amitié, allez l'amitié, oh punaise, non je peux pas, <rire> l'amitié, ah ben ça se, ça veut se retourner en amitié, ça veut parler, il y a une communication apparemment, alors communication en amitié message, courrier, oh désillusion, et on a un changement, aha, un commencement, alors c'est peut-être lié à ça. Vous, avez, vous allez recevoir un message qui... Ou alors vous avez reçu un message qui vous a déçu. Si ce n'est pas le cas, ce sera le, dans la semaine. Il y aura un changement ici, ensuite, avec un nouveau commencement avec cette personne. Donc il y a un changement. Alors soit vous allez être déçu d'une personne face à un message, et du coup vous allez changer votre comportement avec elle. Vous allez tourner une page, commencer quelque chose de nouveau. Ou alors après un message qui vous a fait du mal ou qui vous a déçu. Euh, vous allez changer d'optique et recommencer une chose avec elle, toute neuve, toute belle et on va passer à côté justement, ah bah c'est peut-être ça cette histoire de pardon une naissance d'un pardon sur une peur ok alors on continue avec le message de l'argent de l'abondance la, de sur la semaine l'abondance la semaine, tristesse oh. accusation, oh Protection, bon, c'est pas bien grave. Vous êtes protégé, la tristesse, sur des. alors il peut y avoir des moments de difficulté par rapport à l'abondance que vous voulez apporter euh, dans votre vie. Des accusations, peut-être on va vous reprocher de gagner, euh, de gagner quelque chose ou d'avoir quelque chose, mais que vous êtes protégé, donc vous ne risquez rien. Peut-être il est intéressant aussi de vous protéger de toute envie, jalousie par rapport à votre argent, à votre abondance. Comme ça, vous ne ferez pas, voilà, vous, vous ne donnerez pas envie à quelqu'un. Si vous en parlez, effectivement, si vous en parlez ou si on voit que vous êtes heureux sur un point de vue euh, général, euh, voilà, c'est là où on va commencer à vous piquer. Donc, vous êtes protégé, pour moi, euh, vous ne risquez rien dans ces accusations. C'est peut-être des accusations qui sont à tort euh, ou c'est des accusations. Mais on vous soutient, en fait, on vous soutient. Vous êtes guidé et protégé par quelqu'un ou par quelque chose. Il y a une bénédiction, il y a une sécurité qui ressort. Donc, même si vous abordez une situation difficile avec des reproches au niveau financier, bon, ça va bien se terminer, on va dire comme ça, ça comme ça, ça ne sera pas si grave que ça. OK Alors, le travail. On a la guérison. Bonheur. Waouh Oh, très beau Eh ben voilà alors, vous pouvez faire un travail de guérison, c'est-à-dire aider les autres à guérir, paramédical, médical, guérison, énergie, énergie, euh, guérison comme ça, rien que d'être là. Et euh, alors, la guérison, c'est aussi l'aplanissement des, des situations difficiles, donc les choses vont s'apaiser. Euh, vous allez réparer un petit peu des erreurs ou retrouver votre, votre bonheur dans votre travail. Il y a euh, une révélation, Alors, euh, une déclaration que peut-être quelqu'un va vous dire « félicitations, tu as réussi ça, euh, ça peut être ce genre de choses » ou euh, voilà on t'apprécie, tu retrouves le bonheur en tout cas après une période peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y a la notion de guérison qui me parle de rétablissement et donc du coup de réintégrer une situation qui n'était plus là et de réparer les erreurs et de retrouver le bonheur et peut-être d'avoir une déclaration de quelqu'un ou de faire une déclaration que vous êtes heureux, les choses se passent bien. Voilà, je vais continuer sur le domaine sentimental, comme vous avez l'habitude de voir. Normalement, je fais l'homme et la femme et on regarde ce que vous attendez de la relation. Allez, je range tout ça et je reviens. Alors, on reprend le tirage des énergies sentimentales pour les hommes et les femmes cette semaine du tas numéro 1. Concentrez-vous, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va vous arriver Pensez à ça. Pensez à l'énergie de votre homme, vous, le temps que je brasse les cartes. Que je puisse prendre l'énergie la plus importante. Elle est à l'envers, celle-ci Oui. Ok. Alors, messieurs, mesdames du tas numéro 1. Niveau sentimental, la semaine du 5 au 11 décembre. Je pose l'intention. On a, ouh là là, des illusions avec des masques. Bon. Ça, euh, ça, alors, ça veut dire euh, des choses un petit peu plus graves que d'autres certains c'est que vous êtes en face de quelqu'un qui ne montre pas voilà, qui est poker face qui a une carapace et que du coup ce qu'il ressent ce qu'il dit ou ce qu que vous pensez être juste n'est pas juste c'est les illusions d'avoir un masque ou alors c'est vraiment carrément euh, vous ne voyez pas que cette personne porte un masque, elle joue double jeu et du coup que vous êtes dans des illusions d'espoir, de construire ou je ne sais quoi Masque cœur brisé. Donc, on dira que c'est quelqu'un qui a été brisé ou qui a l'habitude d'être brisé. Du coup, ne veut plus être brisé. Et il choisit, regardez, le cœur brisé, il choisit, il fait le choix de se divertir. Donc, du coup, il n'est pas honnête avec lui-même parce que c'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'investir, mais qui ne va pas s'investir pour, diffé pour différentes raisons, dont celui qu'il a un chagrin profond. Les illusions, on a un break. Donc c'est peut-être une relation qui est en break, pour de fausses raisons, pour de mauvaises raisons. Il y aura un déclic après ce break. Déclic, prise de conscience. Alors, messieurs, on va voir, ça peut être une femme aussi, hein, attention. Messieurs, ce que vous attendez de la, re la relation, ce que vous rencontrez comme problématique cette semaine, et puis mesdames, les énergies féminines... Et ce que vous attendez de la relation et ce que vous rencontrez comme problématique et le lien qui va être entre vous cette semaine déjà. Comment ça se passe Alors messieurs, on a ou oh, punaise, on a les profits. Bon, ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on est partagé par son argent, on est très égoïste, on pense à l'argent, au travail, on a des problèmes, euh, on a ou alors on est quelqu'un de profiteur. Mais là, c'est un petit peu plus désagréable à entendre. Ce qu'on attend de la relation, ou on attend quand même un ressenti, on attend euh, d'être sous le charme au premier regard, on attend de ressentir les choses. Alors je pense que cette personne a quelque chose à, à, à partager avec vous, c'est votre regard, c'est l'impression peut-être de connaître, de ressentir quelque chose de spécial. Ce qu'il rencontre comme problématique, ben, c'est la progression de son cœur. Alors si je me base sur euh, la coupe qui me disait qu'il portait un masque, oui je vois que ça peut être quelqu'un qui prend euh, euh, comment dire des prétextes pour éviter le sujet hein, le sujet mon coeur progresse pour toi j'ai le ressenti pour toi mais je ne veux pas le montrer et du coup je reste un petit peu trop dans mon ego problème matériel profit euh, argent tout ça stabilité c'est compliqué de me partager avec toi de prendre du temps avec toi j'ai plus j'ai plus l'impression de personne qui est très dans l'ego, dans son ego, à cause de soi-disant problèmes matériels. Okay? Alors, il y a un ressenti qui est là, il attend ça, et donc du coup, ça le bloque pour, euh, pour déclarer ses sentiments, ça le bloque peut-être pour officialiser quelque chose, ou de dire et dévoiler que son cœur progresse. Ça peut être aussi à l'inverse, quelqu'un de très profiteur, ce qu'il attend c'est de ressentir quelque chose pour vous, mais ce qu'il rencontre comme problématique, c'est que son cœur n'avance pas, N'aime pas plus que ça. Voilà. Et là, c'est plutôt le, le côté hyper négatif d'une relation. C'est pour ça que je vous dis il y a deux sujets dans un. Il y a deux problématiques et complètement différentes. Il y en a une qui donne de l'espoir parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il ressent quelque chose, mais il ne sait pas comment faire. Et euh, parce qu'il est peut-être un petit peu trop dans son ego et son masque. Et sinon, ça peut être une personne qui profite de vous il attend un, de ressentir quelque chose qu'il ne ressent pas encore. Mesdames, on a la féminine, waouh, on a les enfants et le destin. <rire> ok, donc vous, vous êtes déjà en pleine possession de vos moyens, vous avez l'impression peut-être d'être la moitié de monsieur, vous êtes quelqu'un de très spirituel, ouverte, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très connecté, qui est très... Euh voilà, qui pense à la flamme jumelle, âme sœur, hein, qui pense vraiment à une relation sérieuse. On a le côté quand même enfant. Alors, est-ce que vous privilégiez vos enfants Est-ce que vous voulez euh, faire des enfants Ça peut être plein de choses comme ça. Mais aussi, vous voulez vous amuser, partager des choses comme deux enfants avec votre personne de cœur. Ce que vous rencontrez comme problématique, bah, c'est le destin. Le destin, il en fait qu'à sa tête. Hein. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Euh... Et le lien, on a... Oh mince On a un consultant. Donc, on a un consultant, du coup, il n'est pas réveillé à l'âme sœur. Ou alors, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Attention. Je vais peut-être approfondir. On a le côté masculin. On a le côté moi, dominant. Hein? Moi, c'est moi qui dirige. Euh, on a le côté aussi un petit peu jovial. On s'amuse, immature. On a envie peut-être de s'amuser. Mais ce qu'on rencontre comme problématique, c'est que le destin nous le donne pas. Le destin est contre nous. Je pense au temps, moi. Je pense, je pense au lien qui est là au lien qui ne nous permet pas d'avancer encore ensemble et ça vient peut-être de lui est-ce que lui n'est pas éveillé je dirais ça au premier abord il y en a un des deux qui n'est pas éveillé à l'amour ou qui ne vous correspond pas complètement pour l'instant il n'est pas à la même hauteur que vous parce que vous êtes déjà féminine et monsieur est consultant euh, ça pourrait aussi dire qu'il y a une autre euh, personne mais non je ne pense pas quand même ça pourrait, parce que la consultante, théoriquement, c'est vous. Mais là, vous êtes féminin. C'est vous qui êtes intuitive. Alors, consultant, qu'est-ce qu'il a Eh bien, il a un retour. Il va revenir sur sa position. Oh, regardez, bon, j'ai l'amour. Donc, ça veut dire qu'il va revenir vers vous. Certainement qu'il a quelque chose à développer avec vous au niveau de son cœur, mais qu'il n'ose pas le dire parce qu'il a des problèmes financiers, ou des problèmes d'attachement à ses finances, à sa maison, à son travail, à ses problèmes. Voilà, en général. On a un retour vers l'amour avec le consultant. Pour moi, c'est peut-être une question de temps. Et une question que c'est un lien qui n'est pas encore euh, totalement compris et travaillé. Euh, vous êtes plutôt dans l'amusement ou les choses matérielles. Et du coup, vous n'avez pas le temps vraiment de vous aligner. Mais ça ne va pas tarder à arriver puisqu'on a un retour vers l'amour. Ok Allez, je vous fais de gros bisous. Passez une belle semaine. Et prenez soin de vous. On passe au deuxième tirage. Alors, je mets ça en place. Alors, on va passer tout de suite au tas numéro 2, 2040, Ceux qui ont choisi donc la relaxation avec la pleine lune, justement, comme il y en a une, ça tombe bien. Alors, je vais demander quelle est la semaine. Par quoi est-elle résumée déjà pour vous Avec quelle énergie vous arrivez sur cette semaine Hop, oh. oh, punaise, on parle déjà directement d'union, de contrat, d'engagement, d'alliance Une association d'un mariage ouais, ou d'un accord alors pour le tas numéro 2 je pose attention donc sur la semaine hein, surtout la semaine du 5 au euh, on a dit 11 décembre que que se passe-t-il dans cette énergie de cette semaine du tas numéro 2 donnez moi donnez moi donnez moi l'énergie du tas numéro 2 alors qu'est-ce qu'il y a Oh, mensonge, hypocrisie et espoir. Alors, c'est pas très sympathique le mensonge, mais ça peut représenter l'ego d'une personne, quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas forcément euh, donc honnête euh, avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Euh, et du coup, on a espoir. On a espoir que cette personne s'ouvre. Euh, ôte le masque. Je pense plutôt à ça. On a aussi espoir que quelqu'un porte un masque parce qu'il se comporte de manière euh, un peu bizarre. On se dit « ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être lui, il y a quelque chose qui cloche. » On a espoir que cette personne soit, ne soit pas telle que, que vous la voyez, finalement. J'ai l'impression de ça aussi. Dans ce, dans ce cas-là, on espère que cette personne se dévoile, euh, que si elle est méchante, agressive, enfin peut-être pas, mais ou qu'elle est indifférente, ou qu'il hum, y a quelque chose qui cloche, vous espérez que ce ne soit pas elle, finalement. Bon, il y a l'hypocrisie. On parle des mensonges, on parle de double visage. Donc, il faut aussi se méfier de ça. Hein. Mais avec l'espoir, je pense que c'est quelqu'un qui a envie, justement, d'enlever le masque. D'enlever l'hypocrisie. De ne plus avoir affaire à ce genre de situation. Euh, ouais. Alors, messieurs, ta numéro 2. Eh ben tiens des illusions, on commence fort, naissance, alors 2909 9 et réussite. On a une personne, alors ça fait un petit peu comme le premier tas qui disait que ça partait mal mais ça finissait bien. C'est-à-dire comme s'il y avait une énergie un petit peu négative de déception et puis que tout d'un coup vous commencez un projet qui va réussir. Donc si vous êtes dans une déception sur euh, point, plein de domaines, je ne sais pas lesquels, en particulier, il y a quelque chose qui pourrait se dénouer de manière favorable, de manière à réussir un nouveau projet professionnel, sentimental ou matériel. Je ne sais pas, en tout cas, il y a la notion de réussite, ça y est. Euh, ça peut être aussi une déception pour avoir un enfant avec votre femme. Et vous allez enfin réussir. Avec la réussite, oui, ça enlève la déception, bien évidemment. La femme, mesdames. Oh, ben tiens, il y a un accomplissement. Mesdames, ta numéro 2. Relaxation. Mesdames, ta numéro 2. Oh my goodness. Alors, j'ai le bonheur qui ressort. Oh punaise. Bonheur dans le sacrifice de perdre quelque chose. Vous allez vous y retrouver en perdant, en laissant tomber quelque chose, en faisant un sacrifice. C'est la fin d'une situation. Alors, C'est un mal pour un bien. C'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire que le bonheur, vous allez le trouver malgré une situation qui n'est pas facile à vivre où vous devez laisser tomber, ou vous êtes peut-être même euh, soumise à une situation euh, de perte, de, de retrait, de... Voilà, comme on dit, on, on s'est sacrifié. On a sacrifié un pan de notre vie, une situation, on a arrêté. Ça peut aussi marquer la fin du sacrifice. Hein. Le bonheur va arriver parce que vous terminez une période de difficultés financières, matérielles ou sentimentales. Vous avez payé votre dette, ce que j'entends aussi. Vous avez payé votre dette karmique et ça y est, on va vous en débarrasser. Vous allez retrouver le bonheur et euh, une certaine paix. Euh, je dirais plutôt que certaines d'entre vous, euh, c'est euh, dans le sacrifice que vous allez trouver le bonheur. C'est bizarre. C'est comme si il y aurait euh, une histoire de... Ah, ça me confirme. Euh, de dévouement, en fait. Vous vous êtes oublié à un moment donné, mais c'était pour une bonne raison voilà et maintenant vous avez compris l'histoire et maintenant vous en, vous en vous en finissez la santé les énergies santé vitalité énergie euh, donc de corps euh, de tout corps corps physique ou énergétique la santé on a une révélation euh, ok, on apprend quelque chose, on a une révélation qu'on est protégé. Oh, oh. <rire> C'est très très beau parce qu'on me dit encore une fois que vous êtes protégé. Dans toute situation, vous avez comme si vous, êtes, vous étiez en connexion avec, pour moi, l'univers, Dieu, un ange, gardien, et que vous allez prendre une décision. Cette décision, elle est envoyée du ciel, elle est protégée, vous devez la prendre. Il y a quelque chose que vous devez faire. Il y, des, il y a quelque chose que vous devez découvrir aussi, qui va vous faire changer de chemin, qui va vous faire choisir une autre direction concernant votre santé mentale, physique. Euh, C'est une direction pour votre plus grand bien, j'ai envie de vous dire. Euh, par exemple, je vous donne une, un exemple basique. Vous aviez l'habitude de manger des bonbons et euh, tout d'un coup, on vous envoie un message dans votre rêve euh, « Arrête de manger des bonbons, autrement tu vas avoir perdre tes dents ou tu vas avoir des caries ou euh, tu vas grossir, etc. » Et là, du coup, vous allez changer de direction parce que vous allez vraiment être connecté à ça. Il y a une révélation en fait qui fait que vous allez changer de train de vie ou vous allez décider de partir ailleurs, quelque part. De changer vraiment... Euh... Ah, voilà, vous avez compris. <rire> D'arrêter le sacrifice aussi. Peut-être arrêter de vous faire passer après. Après les autres. Amour, alors les amours, comment se passe-t-il sur ce tas numéro 2 Ou rupture, vigilance, ou punaise, ennemi, ou là là là là. Alors là, attention, attention aux énergies négatives qui vous entourent en ce moment il y a une notion de faites attention à qui vous entoure euh, parce que j'ai l'ennemi j'ai l'entité j'ai le mal j'ai l'ombre et on vous dit que quelqu'un peut vous piquer quelque chose et vous faire rompre j'ai comme s'il y avait quelqu'un qui, qui venait vous faire du mal en fait Je ne sais pas hein, c'est très bizarre Parce qu'on a la rupture et on a la rupture et euh, donc le point de un peu de non retour en fait de faire attention à, au mal à l'ombre alors attention à tout comportement maléfique que ça vienne de vous, de votre partenaire. C'est-à-dire que vous allez provoquer la dispute. Euh, Ou là, j'ai la notion d'hypocrisie, de tentation. Attention si de ne pas rompre avec quelqu'un euh, parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Et que c'est ce c'est pas bon. C'est quelqu'un de superficiel. c'est pas quelqu'un qui va tenir sa parole. Cette personne, elle est, est peut-être... Euh, je ne sais pas. On va voir. Et oui, en plus, je, je m'en mensonge en dessous. Donc là, c'est peut-être attention. Hein. Si vous avez une personne, il y a un changement. Aïe, aïe, aïe, à cause de la peur. Oula, alors, il y, y a un message, faites attention à vos propres peurs, à la peur de votre partenaire euh, au sujet de la relation amoureuse puisqu'on voit qu'on pourrait basculer du côté de la rupture à cause de cet ennemi qui est certainement lié à la peur. Il peut y avoir soudainement un changement de direction à cause d'une peur euh, d'une insécurité, une peur de l'engagement, une peur de l'abandon, une peur de je ne sais quoi, et du coup, vous allez perdre cette relation. Donc prudence, prudence mes amis. Euh, sinon, attention à toute énergie négative qui entoure votre relation amoureuse si tout va bien. Bien évidemment, protégez-vous. Le foyer. oui on, a, on est perdu par rapport au passé et ça va se terminer, il y a un accomplissement. On me dit que longtemps, on a tourné en rond, euh, on s'est aveuglé et ça va se finir. C'est peut-être cette histoire de peur. Après, c'est le couple, c'est la famille. Ça peut être quelqu'un qui a, qui a une phobie, c'est euh, éternellement de perdre quelqu'un de la famille, euh, que les choses tournent mal. Donc, on voit un égarement dû à son passé. Et que là, c'est l'accomplissement, donc c'est la finalité de cette, cette période. Euh, mm -hmm, peut-être, ouais, c'est peut-être en lien, parce qu'on a des désillusions, puis après on a la réussite. Euh, J'ai quelqu'un qui arrête de tourner en rond, qui arrête de s'aveugler euh, en lien avec son passé qu'il aurait vécu. Euh, cette personne est basée sur une relation qui lui a fait du mal, et du coup, il ne fait que ça. C'est quelqu'un qui ne va pas s'investir, quelqu'un qui va... Ou euh, qui va éviter des choses, ou, voilà, et c'est complètement fini. Ça va se terminer, l'accomplissement, voyez. J'arrête un cycle en fait du passé. J'arrête de, de, de recommencer les mêmes erreurs, et c'est des erreurs qui, qui sont mauvaises pour moi, parce que je suis dans l'aveuglement, par exemple. Euh, ou alors vous avez quelqu'un dans votre famille, bien évidemment, il hein, faut l'attribuer aussi à votre famille. Vous avez quelqu'un qui tourne en rond ou qui euh, fait n'importe quoi, et ça va finir. L'amitié. Alors, peine, stabilité et espoir, foi. Pareil, après une période de difficulté avec une personne que vous aimez, vous allez retrouver la stabilité en ayant foi, en ayant, en croyant en croyant que vous pouvez attirer. Alors, surtout, la positive attitude est très importante parce que si vous, aviez eu, euh, si vous avez eu une épreuve avec une personne avec qui euh, vous vous sentez mal, vous vous sentez emprisonné, que cette personne ne vous écoute pas, ne vous entend pas, ne vous parle pas, que vous êtes dans la peine, il y a un équilibre qui reviendra grâce à votre lâcher prise pour moi. C'est-à-dire arrêter de focaliser sur cette amitié qui vous fait de la peine et essayer de reconstruire cette relation en étant stable mentalement en étant ancré, en étant dans la terre et en pensant, ben voilà, l'univers, si euh, tu m'as apporté une leçon ben, que je dois comprendre, maintenant, je te fais confiance. Surtout, je te fais confiance en cet équilibre qui doit revenir. Si ça doit revenir, ça reviendra. Si ça ne doit pas revenir, cette personne partira. Mais je ne dois plus euh, me bloquer. On a un auto-sabotage aussi. Quelqu'un qui s'auto-sabote en pensant au pire. Ça me fait penser à ça. Et qui, juste, a besoin de faire confiance en la vie. Peut-être que vous avez des rencontres, des personnes qui viennent, c'est surtout pour vous faire comprendre des choses et vraiment être dans l'instant présent. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, faites confiance, si cette personne doit rester dans votre vie, elle, elle y restera. Mais en aucun cas, vous ne devez rester dans cette prison. Vous devez rester attaché à des « si j'avais su » ou « l'autre, elle m'a fait ça, ça va faire pareil qu'avant ». Non, chaque personne est pareille. Donc, j'ai vraiment la, no la notion de peine par rapport à une relation, mais qu'il y a l'équilibre qui revient. Alors, <coughs> argent. Ah, l'évolution a voulu sortir. Oui, à deux reprises. Cette carte a voulu sauter. Regardez, je la vois et je la mets parce qu'elle a voulu so sortir. Donc, il y a une évolution, une amélioration au niveau abondance. Oh, la chance oh, d'un voyage c'est bien ça. En plus vous étiez sur une relation, une situation qui vous apprenait à ne plus être triste, à ne plus être euh, à ressasser, à regarder le négatif. On a une évolution, une amélioration de la situation en général, concernant l'abondance, la richesse. Vous avez de la chance aujourd'hui peut-être de partir. Vous avez de la chance de partir en vacances, de faire un voyage, vous avez peut-être de de gagné un voyage, gagner euh, un déplacement. Une chance peut-être aussi d'être muté professionnellement pour gagner plus d'argent. Tout ça c'est positif. Une chance de déménager pour évoluer professionnellement, matériellement. C'est vraiment l'évolution sympa. C'est sympa. Et on va terminer avec le travail. Le travail la semaine. Allez, on a la lumière, donc euh, mise en lumière, conscience, évidence. Oh, d'une dispute d'un pardon <rire> vous prenez conscience d'un besoin de pardon sur une dispute sur quelqu'un alors toutes les personnes qui auraient voulu peut-être vous faire du mal vous causer du tort vous prendre quelque chose argumenter avec vous vous allez leur pardonner vous allez mettre en lumière que seule la chose qui euh, va vous faire euh, du bien c'est de lui, leur pardonner parce que comme ça vous passerez à autre chose vous ne ressasserez pas cette euh, dispute et et euh, Ouais, et ça sera un cadeau pour vous. Vous allez avoir des cadeaux ensuite. En plus, je viens de voir 4-4-4. Euh, C'était 34-44. Donc, restez pas dans la tristesse et la rancœur. Surtout, pardonnez celles et ceux qui vous ont euh, mis des bâtons dans les roues ou vous se sont vraiment disputés avec vous parce qu'on a vraiment quelqu'un qui se chamaille. Mise en lumière qu'une dispute ne peut pas rester comme ça et que finalement, de lui pardonner, ça sera un cadeau pour vous parce que vous recevrez des cadeaux en étant soulagé. Il y a un soulagement qui arrive. Ok Peut-être quelqu'un va faire un geste envers vous. Donc, ça va vous faire du bien. Voilà. Allez, je fais le tirage euh, sentimental. Je vous fais en break. Allez, on fait pour le tas numéro 2 au niveau sentimental. On va regarder. Allez, qu'est-ce qui se passe sur demain, après-demain et la semaine, bien évidemment. Waouh Je coupe sur quelque chose de assez, assez sympathique. On va voir une union euh, qui est scellée par le destin. Oula, pardon. Alors, l'énergie de ce deuxième tas, relaxation sur la semaine. Encore un masque, mais c'est pas vrai vous devez choisir par rapport à quelqu'un qui fait semblant ou qui porte un masque de mensonge, de trahison, d'hypocrisie. Il va falloir faire un choix. Ou alors vous portez ce masque et vous... Ah, devez arrêter, <rire> vous devez arrêter parce qu'on n'attire pas, euh, il faut prendre conscience qu'on n'attire pas des relations vraies si déjà on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, ou de penser autrement que ce qu'on pense. <rire> Alors messieurs, on va regarder les messieurs d'abord, les énergies masculines, ce n'est pas les femmes d'abord, c'est les messieurs, <rire> ce qu'ils attendent, ce qu'ils rencontrent comme problématique. je vois pas. Alors, la semaine hop mesdames ce qu'ils euh, mesdames ce qu'elles veulent cette semaine ce qu'elles attendent de la relation hop ce qu'elles rencontrent comme problématique s'il vous plaît ok et donc le lien je suis un petit peu ricrac au niveau de la caméra qui est un peu euh, voilà très proche donc du coup j'ai pas de recul alors messieurs oh mon punaise oh, oh, oh, oh là là <rire> c'est carrément l'amour Messieurs, vous êtes en... vraiment amoureux, hein? vous êtes dans un amour sincère. Oh, mais c'est du rouge Vous avez envie d'écrire à votre femme ou d'écrire ou de dé dévoiler vos sentiments. Vous avez envie vraiment de lui écrire une lettre ou de déclarer que vous êtes amoureux d'elle. Et ce qui vous rencontrez comme problématique, bah, c'est que vous avez le cœur brisé. Oh, les pauvres petits titis <rire> Désolée les Titi, en plus, chez moi, ce n'est pas ça. C'est tout ce qui est un petit peu euh, surnaturel. ou Ce sont les animaux, en général, les petits animaux. <rire> Donc, du coup, ouais ça me fait un peu pitié. J'ai l'impression de quelqu'un qui a envie de connaître l'amour, mais qui est paralysé par un cœur brisé ou par le cœur brisé de l'autre, de son autre. On a la jalousie. Oh, mesdames, vous avez la montagne. Hein, ça se corse quand même. Hein. Ah oui, d'accord alors c'est peut-être un cœur brisé de la femme parce que là la femme semble prisonnière d'un sentiment de jalousie, d'une paralysie en fait. Elle est prisonnière entre deux hommes. Elle est de sa jalousie, prisonnière de sa jalousie, de sa propre jalousie parce qu'elle ressent peut-être que l'autre a quelque chose d'autre à s'occuper. Je ne sais pas. Hein. Euh, peut-être ce cœur brisé qui est en lui monopolise un petit peu trop cet homme. Euh, après, j'ai aussi la notion de montagne. Donc, vous, vous faites une montagne quand même. Hein. Vous pensez que ce n'est pas possible. Vous pensez que vous avez un bloc devant vous, alors que c'est tout l'inverse. Ah, mais oui, j'ai les masques. Donc, il y en a un des deux qui porte un masque et qui ne semble peut-être pas être honnête complètement avec ce qu'il ressent. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est le cœur brisé la trahison qui résonne ensemble. Donc, tous les deux, en ce moment, vous avez été marqués. Par une trahison et vous voyez l'amour tout en noir. Vous voyez l'amour impossible. Vous pensez que ça va pas se passer. Là, c'est très noir du côté de la féminine. Et le lien, on a des signes. Ah ben, on a l'écriture. On peut avoir des messages de l'univers, bien évidemment, parce que moi les plumes, pour moi, c'est l'insynchronicité, c'est les plumes des anges, c'est ce qu'on vous envoie comme signe euh, entre vous deux. Il peut y avoir des euh, des connexions un petit peu plus spirituelles ou une connexion de plumes, c'est-à-dire de vouloir écrire l'un à l'autre mais mesdames il va falloir vous remettre en question parce que là c'est monsieur on dirait qu'il fait quand même l'effort de vouloir vous écrire ou déclarer quelque chose mais il est bloqué par vous parce que vous avez justement le cœur brisé à cause d'une trahison parce qu'on vous a déjà trahi peut-être parce que lui il vous a trahi aussi je ne sais pas lequel mais en tout cas il vous aime après tout dépend euh, de, du degré de trahison attention, moi je ne cautionne pas euh, relation euh, d'infidélité parce que je pense que quand tu es infidèle un jour tu es infidèle toujours <rire> tu peux le recommencer donc bon après ça dépend de la personne que vous avez des fois on a des infidèles et puis tout d'un coup quand on a la bonne personne elle n'est plus infidèle <rire> alors on a la clé donc ça veut dire que vous allez recevoir des, me des messages des signes qui vont débloquer ces choses là que vous ressentez en ce moment des difficultés à communiquer votre jalousie par, par exemple vous avez l'impression que votre homme ou peu importe hein, l'énergie de l'autre côté euh, vous malmène euh, que c'est impossible que c'est compliqué que vous êtes éloigné l'un de l'autre que peut-être cette personne côtoie quelque chose quelqu'un d'autre quelque chose d'autre et que du coup ben voilà cette trahison vous a marqué il va falloir sortir de là certainement que c'est l'univers c'est l'univers qui va vous envoyer des signes comme quoi par exemple cette personne est honnête ou euh, que vous pouvez débloquer certaines choses grâce à, à, à la connexion que vous avez spirituelle, grâce aussi aux anges, à l'univers. Il y a un déblocage par rapport à des rêves aussi. N'oubliez hein? pas les rêves. Une solution apparaît. Ok Donc, euh, prudence mes amis, si vous êtes de ce côté-là. Parce que là, ça bloque énormément. Et ça fait référence à ce cœur brisé aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous mes amis. J'espère je, que ça vous aura quand même aiguillé quelque peu. Sachez que c'est toujours général, c'est pas pour tout le monde. Peut-être celles qui sont nombreux et nombreuses à venir. Donc je vous souhaite une très belle semaine et plein d'amour comme toujours. Et à bientôt, je l'espère. Ciao ciao